de regarder pour leur mise en place dans les, dans les quartiers politiques de la ville puisque c'est la loi en même temps la loi elle, nous laisse une certaine euh, liberté dans l'organisation de, de ces conseils citoyens surtout dans une ville comme Paris où on a déjà des conseils de quartier donc euh, il s'agit euh, d'utiliser ce dispositif pour renforcer notre euh, capacité à mobiliser un certain nombre de citoyens à Paris notamment dans les quartiers populaires c'est peut-être encore parfois moins facile compte tenu des horaires de travail, compte tenu du fait que ce sont, souvent, ce sont souvent des familles monoparentales, donc il y a encore plus de difficultés à se déplacer pour aller dans les conseils de quartier. Donc utiliser ce dispositif pour encore mieux euh, augmenter la participation citoyenne dans les quartiers euh, politiques de la ville, mais euh, vu qu'on va s'appuyer sur l'ensemble des euh, outils de la, démo, de la démocratie locale que ce soit les conseils de quartier, ces conseils-là, mais aussi les SICA, mais aussi euh, les... on va faire des réunions de consultation sur certains projets, tout ça va... Le budget participatif concerne toutes les instances de démocratie euh, locale qui existent à Paris. Il bon, n'y a, a pas une différence euh, fondamentale entre cela et euh, les, les conseils de quartier dans l'association au budget participatif. Je dis un mot, et, et, et Jean-Louis, moi je suis pour les démarches, euh, voilà, hein, qui Monde qui montent, descend, qui descendent, monte, qui montent, qui descendent et qui euh, font aussi de l'horizontale. Donc s'il y a des tas de choses qui sont créées et puis on aura plein d'autres encore dans les années qui viennent qu'on ne connaît pas ça marchera avec mais voilà, moi, je ne suis pas pour les usines à gaz quoi. Je, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans une démarche qui est une démarche de, euh, voilà, de, de production d'idées, de projets, de suivi à partir de ce qui existe à Paris on a euh, les conseils de quartier, on a des associations on a des tas de lieux qui sont des lieux des euh, centres d'animation, etc. qui sont des tas de lieux où euh, cette euh, participation on a sur les quartiers politiques de la ville, euh, notamment dans le grand projet euh, de renouvellement urbain des équipes de développement un travail qui est fait en finesse en profondeur, donc on va s'appuyer là-dessus, mais on n'attend pas une révélation d'ailleurs pour euh, enclencher ou euh, dire comment procéder de façon institutionnelle. Voilà, hein. on est quand même dans une démarche qui doit être... Jean-Louis, euh, qui lui est très institutionnel, va me contredire. Non, non, je voudrais juste ajouter que ce qui me paraît important, c'est que je pense que la, la démarche que nous lançons intéresse beaucoup les, les chercheurs. J'espère que nous pourrons avoir quelques doctorants euh, en sciences politiques en sociologie euh, qui, euh, qui feront euh, leur thèse sur, sur ce sujet. Euh, et donc, moi, je crois beaucoup à euh, pouvoir mobiliser, mobiliser les, les chercheurs euh, pour qu'ils regardent et qu'ils analysent et qu'ils euh, fassent des recommandations éventuellement, mais surtout, surtout qu'ils regardent. Qu je voudrais ajouter, puisque j'ai pris le micro, que par rapport à cette question de méthodologie, que nous sommes en, en train de défricher ensemble, de nouveaux espaces démocratiques, euh, si nous faisons des erreurs, eh bien nous ferons des erreurs. Euh, il faut accepter, à partir du moment où on invente de nouvelles formes démocratiques, euh, de procéder par, euh, par essais et erreurs. et, et bien évidemment, euh, c'est cette invention de ces nouvelles formes démocratiques qui est l'enjeu qui me semble le plus exaltant d'un certain point de vue euh, de la démarche que nous lançons.